admire leur façon de faire aussi jeune parce que ça ça aurait été une propriété qui aurait été peut-être toute éclatée alors que là ils ont ils ont monté un truc qui est formidable il y a pas mal de personnes qui ont dit que ce serait impossible à faire et euh, de toute façon euh, voilà ça ça, ça capoterait, on ne s'installerait pas, ou euh, ça exploserait. Euh... C'est ça notre richesse de demain. Et la solidarité avec les générations futures, elle est là. Détruire des terres agricoles aujourd'hui, c'est un crime envers nos enfants et nos petits-enfants. Oh,